Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On revient pour une nouvelle immersion ici dans la caserne de euh, Kanikeli, d'accord. Euh, ce village qui s'appelle Pasikeli, d'accord. La caserne de Kanikeli. Ici, vous allez avoir une petite immersion. Parce que le village est tellement petit que je ne peux pas beaucoup vous en parler. Je, je ne peux que vous montrer euh, le village en elle-même, d'accord euh, Qui est peut-être très très beau ou peut-être pas parce que je découvre en même temps que vous. Donc je vous souhaite une immersion merveilleuse. Let's go Alors ici, euh, le réseau ne sera, ne sera peut-être pas favorable partout. Donc euh, accrochez-vous, hein, ça risque de bugger un petit peu. Donc ici en dessous, vous voyez, il y a des habitations. Il n'y a, a pas beaucoup d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de maisons ici. Manganun. Ici les mangues sont déjà au rendez-vous. Hein. Le village de Passikeli. Alors ici, on va faire un tour à la plage. Une petite aperçue de la plage. Mais on y reviendra clairement, ici. Voilà. On va descendre là-bas. Comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de réseaux. C'est vraiment petit les amis. C'est très petit. Hein. Il y a 20 maisons. D'accord Voilà, moi je prépare quelque chose, là. Voilà. Ici, la place publique. De Passikeli, Passikeli. Vous voyez les hauteurs. Quelques pâtés de maison. Donc, tant qu'on y est, on va faire la plage directement. Hein. On va faire la plage de kelly Il n'y a pas beaucoup de réseaux, c'est ce qui est dommage. Alors ça, c'est la plage. Elle reste quand même jolie, cette plage, malgré euh, quelques déchets ici, hein. C'est similaire à la plage de, de Canibé, hein, que du mangrove, des cailloux, celui-ci a beaucoup plus de sable quand même. Alors ici on a la mosquée On a la mosquée de vendredi ici Cette belle mosquée là Comme je vous le disais, je, comme je vous le disais hein, on risque de ne pas avoir beaucoup de réseaux. Hein. Le centre-ville n'est pas grand. Hein. Le village en elle-même n'est pas si grand que ça. Voilà. on est monté sur la route principale, ça c'est la route principale. En dessous le village, la route principale. Ici on a la partie haute du village, quelques maisons. Ici on a des escaliers qui descendent dans le centre du village. maisons en hauteur hein. ici les maisons on peut presque les compter hein. peut-être 20 25 voire même 35 hein. ah. qu'est-ce qui se passe ici du fil électrique par terre c'est beau hein, la communauté hein. enfin, bref Petite place publique par ici. Ah, les poubelles débordantes. Comme ça Et les sudistes, moi j'ai une question là, à vous poser. Vous, vous aimez pas les fruits à pain un dit m'a frappé. Non, nom m'a frappé, poisson m'a frappé. dans le nord, tu ne peux pas apercevoir un fruit à pain. Alors ici, il y a une petite situation de délicatesse. C'est le poteau qui penche sur la route. Vous avez vu D'accord Ici, c'est vraiment dangereux, là. Le poteau qui s'incline comme ça, il est tombé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il hein. y a peut-être euh, un camion qui a tapé par là. Ici, on a une petite jolie maison qui est là. Ici, on va prendre cette allée pour voir ce qu'il y a ici. Alors, ça, je sais pas si c'est une route. Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas. C'était une route. Ici, les HLM. Maison CIM. Il y a des maisons CIM ici des lotissements c'est plutôt les lotissements ouais. putain eh, bel état de la route les gars parce ce c'est complètement délaissé ici hein. ça va bientôt devenir un, un piège surtout les bus qui montent ici là alors ici un très beau bâtiment là vous voyez qui n'est pas fini ça va être des appartements je pense Ici, c'est euh, parti lotissement. Il y en a pas mal. Hein. Par contre, la route. Euh c'est pas trop ça. C'est des lotissements ou des résidences. J'arrive pas trop à me, me situer ça c'est la route principale ici Alors, ici, on peut apercevoir en hauteur, si l'année du village, là, ça donne ça. Voilà là où on vient de passer, par derrière, là. Passy Kelly. Des lotissements, il y a des résidences, des lotissements aussi. On a euh, le winner ici. Une très belle maison, hein. très bien équipée. Hein. Nickel. Hein. C'est joli. Ici, il y a des escaliers pour descendre là. Ok. Alors ici, on va essayer de, de choper la vue d'ici. Pas si Kelly en hauteur là ici on voit Pasikeli et Mrona Beja là bas au bout bon, a Beja c'est là bas là vous voyez tout au bout là, ici c'est Pasikeli. D'accord Descendre par la route. Alors là, ici, il faut faire attention. un piège. Pas des escaliers ici. Non, a pas des escaliers. va dans les hauteurs, ça doit être pas mal là-bas. Là. Monter sur les collines, là. N'hésitez pas à partager le live les amis, n'hésitez pas à partager pour le soutien. Les amis, merci à vous, merci beaucoup. Alors, j'aperçois quelque chose ici à Passikeli. Alors est-ce que. Est-ce que ça serait le terrain de foot On va aller voir. Ça serait peut-être le terrain de foot ici à ne pas louper vu qu'on est à proximité parce que j'ai pas vu un terrain de basket j'ai pas vu j'ai pas vu un terrain de foot donc euh, tout est peut-être ici là vous voyez on a les panneaux de sortie de, du village qui sont ici vous voyez le panneau voilà Donc on va aller voir... On va aller voir ça. Est-ce qu'ils ont un joli terrain de foot Ou pas Est-ce qu'il est beau Déjà, on va prendre la partie en hauteur. Terrain de foot de Pasikeli. Pasikeli, terrain de foot. Alors c'est fermé, je pense. Ah, c'est ouvert. Il va y avoir un match ici, peut-être. Ou c'est les enfants qui jouaient là. Bon. Jusqu'ici, c'est parfait. C'est pas dégueulasse. C'est propre. Euh, certes, le gazon, il est néant ici. Mais dans l'ensemble, c'est parfait. Par contre, il reste juste les, les tribunes. D'accord Ici, il n'y a pas de tribune. Il faut se mettre en hauteur pour regarder le match. Bon, ça c'est toujours des choses qu'on oublie hein quand on construit des terrains de foot comme celle-ci. Hein il n'y a jamais de tribune. Euh, pourtant là-bas, on peut en mettre au bout. D'accord. Et ici aussi. D'accord, pourquoi bah, pourquoi pas ne pas mettre quelque chose ici dans le futur. Puisqu'il faut développer, euh, donc euh, ça serait pas mal. Vraiment, nous ici on construit mais on réfléchit pas. Hein. Comment on va s'asseoir pour regarder les matchs ouais, ben. Merci les amis, c'est avec plaisir pour les directs. Mais je vais vous demander juste de, prépa... de partager pardon, chacun d'entre vous De partager le live Il y a la mise à disposition des poubelles ici Qui sont à l'extérieur donc c'est parfait Donc ici euh, je souligne que bon, l'ambiance est parfaite C'est un très beau projet qui a été réalisé ici pour voir la suite Ça reste propre ça reste très propre même donc on va voir le parking est ce qu'il ya un parking parce qu'il ya un terrain mais il faut qu'il y ait un parking quand même ici on a la mise en place des poubelles pourquoi pas hein, ne pas faire un, un parking ici euh, mettre des signalisations etc au lieu que ça reste comme ça hein. parce que bon il y, y, y a des gens qui viennent quand même ici pour regarder des matchs euh, c'est toujours comme ça hein, ici à Mayotte on peut pas penser à mettre des parkings qui sont corrects ici on a mis des trucs je ne sais pas ce que c'est des cages des cages à poules euh, c'est quoi ça J'ai pas compris. C'est les joueurs qui vont s'asseoir ici. Ou euh, j'ai pas compris. Là, on peut très bien faire un. On peut prendre la place là pour mettre un, un, un, des vestiaires ici, là, cette zone qui est là, là, de mettre des vestiaires. Au lieu de mettre des cages comme ça, là, qui ne servent à rien. Et ici, un petit parking, arranger un petit parking quand même. Ça passe ici. hein un petit vestiaire hein, pour les joueurs Ça serait bien Mais ça je vois pas à quoi ça consiste C'est bien fixé au sol Mais je vois pas dans quel intérêt Vraiment C'est pour ça que je me dis hein, Parfois les projets euh, C'est fait à l'arrache Dans la précipitation Où les ingénieurs ils sont peut-être bourrés euh, Des fois je sais pas Je sais pas si euh, Je sais pas je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais en tout cas, ça, moi, je vois pas. Il n'y a pas de vestiaire ici, il n'y a rien. Autant que les Mahorais souffrent. Hein. Ou je sais pas, hein, peut-être ils vont mettre des vestiaires ici. Hein. Je ne sais pas le prochain projet qui arrive là. Hein. Donc là-bas, c'est la récupération d'eau. là, C'est la réserve d'eau qui est en haut là. Donc voilà les amis, voilà ici à Passy les quelques infos que vous pouvez avoir, les quelques images que vous pouvez avoir ici. Hein. Ah, le bus. bah Ici, euh, le bus, euh, je, je pense que ça, euh, ils peuvent le déplacer, le mettre ailleurs. Hein, parce que là, les joueurs qui viennent jouer le foot ici, ils n'ont pas de vestiaire donc euh Assalamou alaykoum. Ça va C'est c'est Naa. C'est Naa, Zikia Ça va ça va C'est Naa, ça va Sakaria Ah, merci beaucoup pour la visite. Ah. Hein pas ah, quand je suis continu. Bon, veut je vois ton madame tu sais, ça rappelle les souvenirs là tu marches à pied et tout hein ah ah alors, tu à où hein? tu as <cười> On a la place de parking pour les passagers C'est quoi On a une place de parking On a une Somali, un arabe Un arabe Alors Bon, merci euh, à ce cher frère qui me propose d'aller manger un repas alors c'est cool donc ici, je vais descendre au centre-ville d'accord et comme ça on mettra Mettra, ça sera la fin du live. On revient sur Passy Kelly. On revient sur Passy -Kéli. ce village très petit. Ce village qui est très petit, mais très beau aussi. Hein. Il y a quand même du positif parce que j'ai pas vu beaucoup de déchets non plus. Il y en a quelques-unes ici sur les bords de route, c'est tout le monde qui jette. Hein c'est tout le monde qui jette ici. Donc, euh, ils salissent les routes, les gens. Oh, cavalo! Hein? Alors ici il y a des routes, mais ça je sais pas ce que c'est y oh. a une Ah bon Ah oui, Et voilà, ça c'est la caserne, le pompier okay. Alors ici, on a euh, des chambres d'hôtes qui sont dans le coin là mais alors on va découvrir ici ceux qui ne connaissent pas. C'est assez sympa. J'espère que le, le maire il va refaire les routes là parce que. Aïe aïe aïe. Ouais, en hauteur là. là C'est sympa ici quand même. Pas si Kelly, moi c'est la première fois que je mets les pieds là. Chaque fois je passe en voiture, mais là mettre les pieds, il y a des endroits qui sont très beaux. Ici chez nous. C'est parfait. Ah ouais. Ah, On ouais. ah, ouais. ah Ouais, ouais, ouais. On va à on ah. ah ok. C'est caché ici là. Donc si tu passes à côté du terrain de foot, tu arrives ici, non oui, il est là qu'à boîte. Ah ouais euh, C'est ouais. ah ouais. un parcours commando là. Ok les amis alors ici d'ici vous voyez toujours mon abéja qui est ici euh... wow. Alors ici Vous pouvez venir manger ici Donc, si vous vous rappelez, le terrain de foot, il est en bas, là. Je vais vous montrer. Alors, ici, il y a un petit restaurant, ici. D'accord, les gens peuvent manger. C'est bien, quand vous venez ici, vous pouvez venir manger. Et là, je vous montre... Le terrain de foot qui est en bas, en fait, on a fait que contourner en passant sur le chemin qui est qui est là. Donc voilà, voilà. Ici, on va prendre la vue en hauteur quand même. On va profiter tant qu'on est là. Eh bouillotine bakoudie. On ma je suis à Tamani. J'aimerais que je je suis à Donc le terrain est là. Mbouini en bas, donc Mbouini ce sera une autre immersion les amis, ce soir on s'arrête à, à Passikeli. d'accord, je vous embrasse, je vous, je vous aime, et je vous dis à très bientôt, et l'ami ici vous dit à très bientôt, <rire> yes, merci les gars, je vous dis, enfin je vous souhaite une très bonne après-midi, on se retrouve à très très bientôt, pour des nouvelles immersions ici Pasikeli, Mayotte d'accord. c'est le bonheur ça respire l'odeur d'Ylang Ylang du parfum de l'île d'accord euh, j'étais euh, très honoré de vous présenter euh, ces deux villages qu'on vient de passer dans les immersions euh, c'est toujours avec grand plaisir à très bientôt les amis je vous embrasse, je vous aime bon week-end les amis